J'ai choisi cette école parce que dans la présentation, elle m'avait l'air d'être très intéressée par ses élèves dans le suivi. Enfin, elle nous accompagne vraiment dans, dans nos démarches professionnelles et c'est ça qui m'a vraiment, vraiment poussée à choisir cette école. Euh, parce que ça correspondait à la formation que je voulais faire et que les partenariats, les partenariats pardon, de l'IECPA me paraissent intéressants. Euh, J'ai choisi l'IECPA parce que c'est une école qui, qui communiquait beaucoup sur les réseaux sociaux, qui avait l'air très dynamique. Euh, et aussi qui est professionnalisante, qui a beaucoup de stages et c'est ça qui m'intéressait. Euh, j'ai choisi l'ISTPA parce que tout d'abord je voulais continuer d'étudier en français, puis euh, ensuite je trouvais que le cursus avait l'air intéressant, il y avait plein de cours euh, diversifiés, comme des cours de culture générale, mais aussi des cours beaucoup plus pratiques. Alors, pourquoi j'ai choisi l'ISTPA Parce que c'était vraiment une école qui me paraissait moderne et ouverte sur le monde.